un beau jour en bonne marchant, coco, est une boîte de Bastille. à tous les bateaux caméchaux, à la glace, à la fraîche, à la douce, à la bonne qui veut boire. mes enfants, petits et grands, de moi vous serez tous contents. J'ai décidé de me former au BAFA parce que bah, je voulais travailler en centre aéré, parce que c'est dans mon village et je suis assez proche des enfants quand même dans mon village. J'avais déjà fait du bénévolat et je voulais passer le BAFA pour vraiment euh, être euh, le moniteur, l'animateur là-bas. Parce que j'aime la relation avec les enfants, j'aime leur apprendre des nouvelles choses, euh, voir leur sourire. Pour justement avoir un, plus un job d'été, parce que moi je vois l'animation plus comme un job d'été. Parce que moi je compte plus tard essayer de rester dans le social, parce que pour moi en fait j'ai pas envie de travailler seul ou quoi. En fait j'ai toujours eu envie de travailler avec des gens, c'est quelque chose qui me donne envie. Donc juste le fait, déjà le BAFA pour être avec les enfants et tout, c'est quelque chose qui m'a plu particulièrement. Puis en plus avec l'expérience des stages cet été, c'était encore mieux. Donc... Je sais que je vais rester là-dedans, c'est déjà bien. Alors, le stage d'approfondissement, c'est la troisième partie de la formation BAFA. Euh, après avoir effectué une session de base et puis de 8 jours, puis un stage pratique de 14 jours, les stagiaires doivent effectuer un approfondissement de 6 jours, voire parfois une qualification de 8 jours. Ces stages d'approfondissement ont une thématique. Et nous, aujourd'hui, on est sur un approfondissement animation en accueil de loisirs. Ici, euh, euh... bon, on apprend rigolant tout ça, donc ça passe mieux. On apprend en s'amusant. C'est le seul mot, on apprend en s'amusant. Tout est compréhensible, c'est quand on visualise bien la chose, c'est des trucs logiques que nous, bah, on pensait pas que ce soit comme ça. Puis, bah voilà, avec un peu plus de réflexion, on y arrive. En fait, c'est sectionné en plusieurs parties. Donc on a vraiment de la théorie, de la pratique et après on en parle, on fait un bilan et on voit aussi la vie des autres donc c'est constructif. On va se servir de, des expériences vécues pour justement approfondir les connaissances, peut-être clarifier les zones d'ombre et approfondir les acquis de ces deux premiers stages de formation. Ça ne veut pas dire qu'on n'apporte pas de nouvelles choses, bien au contraire. On va aller plus loin sur sur les techniques de chant, on peut aller plus loin sur les techniques de jeu, et on se donne surtout un objectif, puisque c'est la dernière session de formation, que de formation, c'est de s'assurer euh, que euh, les stagiaires soient maintenant réellement prêts. Bah, ce que j'ai beaucoup appris, c'est que moi, en fait, je faisais beaucoup de jeux sportifs, de grands jeux, et je pratiquais pas beaucoup d'activités manuelles de chant, mais là, j'en ai appris pas mal que je vais en place euh, cet été. C'était des jeux d'astuces, ou même des chants, et c'est important, même avec les enfants, par exemple. Moi, je suis plus à l'aise pour animer, quand il fait beau dehors, jouer avec eux, tout ça. Mais il faut aussi penser quand il pleut, euh, faire des jeux d'astuces ou des chants, ça dépend les moments, quand ils sont fatigués, tout ça vraiment prévoir pas que quand ils ont l'énergie, mais à tous les moments de la journée. Souvent en stage, on part sur des choses basiques, alors que là, bah, que ce soit des chants ou alors des, des petits jeux, des jeux d'attente, plein de choses comme ça que ben. Bah, je connaissais pas auparavant. Ce vieil adage qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh et ben, et ben, on pratique pour, pour apprendre et bien sûr, on, après chaque temps de pratique, on, on, on a toujours un, un temps d'analyse. On leur propose de, de se voir à, à mi-stage, de faire plusieurs points durant la session de, de formation pour mettre en avant les, les parfois les manques, mais aussi parfois les les atouts. Euh, et, et en aucun cas on sera sur un sur un examen final. C'est plutôt une démarche d'évaluation qui est, qui reste constante tout tout tout le long du stage. Ce qui ce qui a changé chez moi, je pense, euh, enfin durant cette formation, c'est ma manière d'être qui va être avec les enfants. Du coup, euh, maintenant, enfin, je vais plus euh, être encore plus à l'écoute euh, qu'avant. Un peu plus quand même de comprendre les enfants. Par exemple, avec les travaux de groupe qu'on fait. On partage tous nos expériences et ça m'a permis de voir comment je, maintenant je pourrais agir selon la situation et avant je réagis différemment. Ouais je vois une évolution euh, du fait que je vais me diversifier dans ce que je vais proposer aux enfants, que ce ne sera pas toujours la même chose et c'est du nouveau. Être beaucoup plus à l'aise et être un peu plus professionnel aussi. Surtout à ma base où j'étais encore entre guillemets, un enfant où est-ce que bah, j'étais pas encore dans le but d'animer. Je dis surtout, à la base, c'était s'amuser ou est-ce qu'ils nous présentaient des jeux et tout. Nous, on n'était pas encore dans l'optique d'en présenter. Mais du coup, juste là, à la fin de la formation, je sais que je suis prêt à présenter des jeux et des choses comme ça auxquelles j'aurais pas été vraiment très très prêt à le faire avant. À plus euh, me livrer et à euh, bah, ne pas hésiter et à oser euh, dire et à oser faire. Au CMEA, on pense que l'environnement joue un rôle prépondérant dans l'évolution de l'être humain. On souhaite inculquer aux stagiaires le fait de s'appuyer sur les ressources qu'on peut avoir dans le milieu, qu'on soit en ville, qu'on soit en pleine nature ou comme ici en bord de mer. Donc forcément, ça influe sur le stage puisqu'on a proposé de l'activité en lien avec cet environnement. Et par exemple, le mardi après-midi qui était prévu sur du jeu plutôt d'intérieur, on est tous aller à la plage, pour, pour essayer des cerfs-volants, pour essayer des fusées à eau, pour jouer sur la plage. Donc bien sûr que l'environnement local influe sur nos choix pédagogiques. Je pense que je me sens prêt pour le monde de l'animation, notamment grâce aux travaux de groupe. Ouais, largement, carrément, bah, ça m'a amené tout ce qui est outils pour être avec les enfants, que ce soit au niveau législation, niveau idées, par exemple pour les champs, les jeux, tout ça, c'est vraiment un, un plus, même les, la base. C'est fondamental et ouais là je suis prêt. Je suis prêt à prêt à animer. Ce que je dirais à quelqu'un qui hésite en formation, c'est de surtout pas hésiter en fait, c'est de se lancer car euh, bah, le monde de l'animation, pardon, c'est vraiment... vraiment quelque chose de très bien et on apprend beaucoup de choses. Même pour euh, un futur métier, euh, ça aide forcément. Alors euh, si quelqu'un hésite à rentrer dans cette formation, bah, je dirais d'y aller parce que c'est super et puis bah, que ça en vaut la peine. Bah qui fonce quoi après, s'il si a des bonnes relations avec les enfants, qu'il aime bien être en contact avec eux, ben, qu'il n'hésite pas à le faire. Quoi. Puis tout se passera bien, je pense. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, euh... Tout dépend de son point de vue à lui, en fait, ça dépend si vraiment euh, il compte animer plus tard ou même, euh, par exemple, pour vaincre sa timidité. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Au début, c'était surtout pour partir dans le social, mais même euh, être moins timide, parce que c'est dur quand même au quotidien. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui hésite vraiment, faut y aller. En vrai, ça coûte rien. Quoi. Enfin, c'est une expérience à prendre. Ah bah, faut pas hésiter, faut venir. Le meilleur moyen, c'est de tester de façon.